Salut à tous, si vous avez un e-commerce qui utilise WordPress et WooCommerce, vous allez être obligé de passer de Universal Analytics vers GA4. Dans cette vidéo, on va voir ensemble étape par étape comment effectuer la migration de UA vers GA4 sur WordPress, comment mettre en place un suivi e-commerce amélioré avec WooCommerce de sorte que l'ensemble de vos événements remontent correctement et que vous n'ayez pas de perte dans les conversions comme c'était le cas précédemment avec Analytics. Et enfin, si ce n'est pas votre cœur de métier ou si vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça, mat.lienvu.fr slash GA4 où vous cliquez sur le lien qui est en fiche en haut à droite. Vous remplissez le formulaire de contact et on prend rendez-vous sur Calendly et on voit ensemble comment on peut faire moi et mon équipe pour mettre en place une solution adaptée à votre e-commerce. Allez, c'est parti, on démarre avec la migration UA vers GA4. Donc évidemment, pour démarrer ce tutoriel, il faut avoir certains prérequis. Le premier d'entre eux, c'est d'avoir un compte Universal Analytics. Comme vous le voyez, j'ai le bandeau en haut qui m'indique que j'ai jusqu'au 1er juillet 2023 pour effectuer la migration parce que je tourne cette vidéo au mois de mars. Évidemment, il nous faut... Un WordPress avec WooCommerce installé dessus. Euh, je vous montre en vitesse à quoi ressemble le WordPress en question. C'est très simple avec seulement un produit. Et il nous faut également un compte GTM, Google Tag Manager. Donc, savoir si vous en avez un ou pas, vous cliquez sur toutes les données du site et là, vous allez cliquer sur le petit losange. Et là, ici, si vous ne l'avez jamais créé, ça va vous demander de créer un compte GTM. Autrement, bah, vous cliquez juste sur la propriété ici, ce qui nous permet d'arriver sur le Manager, donc ça va être ces trois éléments dont on va avoir besoin un WordPress, GTM et Analytics UA. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller sur le back-end WordPress, on va cliquer sur extension puis ajouter. Ensuite, on va aller dans le champ de recherche, rechercher les extensions. On clique ici et on tape GTM4, puis entrer. Si ça ne trouve pas l'extension qu'on recherche, on enlève le 4, on tape juste GTM et normalement elle s'affiche. Voilà, comme vous voyez, elle s'affiche GTM4WP, c'est la première extension orange. Elle est gratuite, donc on va cliquer sur « Installer maintenant ». On attend quelques instants que ça se télécharge, puis quand elle a fini de se télécharger, on va cliquer sur « Activer » de manière tout à fait classique, comme pour n'importe quelle extension. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller sur « Settings ». Et la première chose qu'on va devoir renseigner dans l'extension, c'est le « Google Tag Manager ID ». Donc pour ça, on va aller sur « GTM », et puis on le voit, il s'affiche… En haut à droite, c'est le gtm en bleu, donc c'est gtm-une série de chiffres. Vous prenez ça, copier, on retourne sur WordPress et on colle. À ce niveau-là, il faut faire attention. On vérifie bien que dans Container Code On Off, on est sur On. Et ensuite, Container Code Compatibility Mode, on est sur Footer of the page. Faites bien attention, il faut toujours avoir ces éléments sélectionnés. Par défaut, c'est pas le cas. Ensuite, on va aller sur intégration, puis on choisit WooCommerce. Là, il y a une série de cases à cocher ou bien à décocher si elles le sont déjà. Donc, on commence avec Track and end e-commerce. On coche cette case. On descend un petit peu. Cart as first checkout step, on coche cette case. Cart content in data layer, on coche cette case. Ensuite, on descend un petit peu. On va arriver sur order data in data layer. On coche cette case aussi. Puis ensuite, on fait bien attention que toutes les autres cases sont bien décochées. Et maintenant, on peut défiler tout en bas et cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Donc ça, ça a permis de connecter GTM à notre WooCommerce. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la propriété GA4. Comme vous le voyez juste ici, on est toujours sur Universal Analytics. Vous voyez le nom de la propriété, FunGeld ua-une série de chiffres. Donc, on va créer la nouvelle propriété GA4. Je vais cliquer sur « Administration » en bas à gauche, puis tout simplement sur « Assistant de configuration GA4 ». Donc, on va tout simplement se laisser guider par l'assistant Google. On va cliquer sur le premier bouton bleu « Démarrer », puis ensuite sur « Créer et continuer ». Alors, évidemment, si vous avez déjà précédemment créé une propriété GA4, ça ne sert à rien d'en recréer une. Je montre toutes ces étapes pour quelqu'un qui démarrerait avec un Universal Analytics. Là, à cet écran, on va cliquer sur « Install le Google Tag », puis sur « Suivant ». Là, ça va nous proposer une intégration soit par un plugin, soit par une intégration manuelle. Mais là, on va juste cliquer sur « OK ». Par contre, vous allez voir qu'ici, il y a du code, ces fameuses balises que l'on doit mettre dans la partie « head » de notre site. Il va falloir les enlever, puisque ça correspond à l'ancien code UA. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon « backend WordPress », puis je vais aller tout simplement sur « apparence », puis sur « éditeur de fichiers des thèmes ». Là, je vais aller sur « en tête du thème » qui s'appelle « header.php ». C'est à droite. Juste là, Voilà, je clique dessus. Donc Là, évidemment, on a tout le code du header, mais on a surtout l'ancienne balise, UA2613, etc. C'est tout ça qu'il faut enlever. Donc, de Google Tag jusqu'à Script, j'enlève tout ça. Et ensuite, je clique sur mettre à jour le fichier. C'est vraiment important de faire ça, parce que si vous ne le faites pas, ça risque de faire bugger votre site, et en plus, la configuration ne fonctionnera pas. Alors, surtout, si vous n'avez pas l'habitude de toucher au code, surtout ne faites aucune modification dans le fichier header.php, ça peut avoir des conséquences catastrophiques pour votre site, ça peut tout simplement... Le mettre down d'un instant à l'autre. Et tout ce que je vous ai montré, c'est dans le cas où vous avez fait une intégration manuelle de Universal Analytics. Si vous étiez passé par un plugin, il va falloir aller désactiver ce plugin. Mais là, c'est un peu du cas par cas. Donc, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas trop à l'aise, encore une fois, n'hésitez pas. mat.lienvu.fr slash ga4. C'est sur la fiche en haut à droite. On prend rendez-vous et on voit comment on peut vous aider. Ok, donc maintenant qu'on a supprimé la liaison entre UA et notre site, on retourne sur Analytics et comme vous le voyez, on voit dans les propriétés uniquement la propriété UA. On ne voit pas encore la GA. Donc je vais cliquer sur Accéder à votre propriété GA en bleu. Ça ouvre un nouvel onglet. Vous allez voir que la disposition des éléments n'est pas tout à fait la même. Et si je clique tout en haut dans Fungeld GA4, eh bien vous allez voir là que la propriété est bien créée, elle est bien accessible juste en dessous de l'ancienne propriété UA qui reste d'ailleurs toujours accessible si vous voulez aller dessus, c'est toujours possible euh, de l'explorer, voilà enfin, je clique dessus et ça me permet d'y accéder, ça n'a plus vraiment d'intérêt maintenant, mais si vous en avez besoin, vous pouvez toujours accéder à cette ancienne version UA, mais nous maintenant on va travailler avec GA, puisque c'est là-dessus que tout va fonctionner à partir de maintenant. Ok, donc la configuration est terminée, puisqu'on a créé notre propriété GA4, on l'a relié à notre site via le GTM, et on a supprimé l'ancienne liaison avec Universal Analytics, donc maintenant, est-ce que ça fonctionne, est-ce que les chiffres remontent Pour le savoir, je vais cliquer en haut à gauche sur rapport, puis sur temps réel puis ensuite je vais aller sur mon site avec un autre navigateur pour déclencher une session utilisateur je vais cliquer sur quelques onglets voilà puis je vais retourner sur analytics et là logiquement je devrais voir apparaître une session utilisateur sauf que ce n'est pas le cas même si je rafraîchis la page je n'ai pas de session qui s'active. Pourquoi Eh bien, c'est très simple. C'est parce que la configuration a besoin de quelques minutes pour se déployer. Donc, 10, 15, 20 minutes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dîner. Puis, je suis revenu 45 minutes plus tard. J'ai refait le test, ce que je suis en train de vous montrer un instant. Et là, maintenant, ça fonctionne. Et donc là, si vous avez une session utilisateur qui s'affiche, comme juste ici, eh bien, c'est gagné. Ça veut dire que vous avez réussi à connecter correctement GA4 avec votre site. Alors, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que là, vous n'allez pas avoir le suivi de vos conversions e-commerce. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Alors le e-commerce en c'est vraiment central pour vous si vous avez un site marchand. C'est ce qui va vous permettre de suivre l'intégralité des conversions liées à votre e-commerce. Les ajouts au panier, les validations de panier, les paiements, ce genre de choses. C'est dans l'onglet engagement, puis événement. Pour l'instant, vous voyez que c'est vide mais ça correspond à l'ancien onglet e-commerce dans Universal Analytics. Là, je vous montre un de mes sites qui est encore sur Universal Analytics. Et comme vous le voyez, c'est là que se trouvent tous vos stades. Donc votre revenu, votre taux de conversion, votre panier moyen, votre nombre de transactions, l'attribution des ventes, tout ça. Tout ce qui se trouvait dans e-commerce, maintenant, ça va se trouver dans engagement, puis événement. Et donc, il va falloir créer cet événement e-commerce. Et C'est ce qu'on va faire ensemble. Ok, donc, on va retourner sur GTM, Google Tag Manager. Je vais cliquer sur balise, puis sur nouvelle. Là, à ce moment-là, je ne vais pas configurer tout ce suite la balise, je vais la renommer. Donc, je vais l'appeler balise GA4. C'est vraiment important de ne pas oublier de la renommer maintenant. Ensuite, je vais pouvoir la configurer. Donc je clique sur le crayon en haut à droite, puis là je vais sélectionner Google Analytics, configuration GA4, donc la deuxième proposition. Ok, donc maintenant il va falloir que je renseigne l'idée de mesure. L'idée de mesure, ça se trouve dans Google Analytics. Donc je change d'onglet, je retourne sur l'onglet Analytics, je vais aller en bas à gauche sur Administration, puis je vais cliquer sur le quatrième onglet qui s'appelle Flux de données. Ensuite sur Flux de données, je vais cliquer sur la petite flèche à droite. Et là, j'ai l'idée de mesure qui se trouve à droite. Donc, je le copie. Je retourne dans GTM et je le colle dans le champ idée de mesure. Je fais bien attention que envoyer un événement page vue lors du chargement de cette configuration est bien coché. Puis ensuite, on va aller configurer le déclencheur. Donc, pareil, je vais cliquer sur le petit crayon en haut à droite. Puis là, je vais cliquer sur All Page type page vue. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Ensuite, je clique sur le bouton en haut à droite, enregistrer. Ok, donc maintenant que c'est fait, je vais ajouter un conteneur. Donc pour ça, je vais cliquer sur admin, puis importer le conteneur. Là, je vais cliquer sur choisir le fichier du conteneur. C'est un fichier au format JSON qui se trouve sur mon ordinateur, donc je le choisis. Ensuite, je vais cliquer sur fusionner, puis je vais cocher renommer les balises. Et là, je vais cliquer sur « Sélectionner l'espace de travail existant » et je vais cliquer sur « Default Workspace ». OK. Et maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton « Confirmer ». Je vais attendre quelques instants que tout se charge et vous allez voir apparaître en bas de mon écran de nouveaux éléments qui s'appellent e « e-commerce e »,« e-commerce affiliation e »,« e-commerce coupon ». Ce sont ces événements qui vont nous permettre d'avoir le suivi de nos conversions e-commerce. Ensuite, je vais aller dans « Balises puis je vais cliquer sur « GA4 Event e-commerce » je vais la renommer, personnellement j'ai décidé de la renommer e-commerce amélioré mais là vous faites comme vous voulez, peu importe. Puis ensuite on va configurer cette balise. Donc pour la configurer, je vais tout simplement cliquer sur Google Analytics événement GA4 et là il y a un champ déroulant donc je clique dessus et je vais sélectionner la balise de configuration qui s'intitule balise GA4. Et ensuite je fais attention que tous les paramètres soient entre double accolade. Par exemple, nom de l'événement, c'est double accolade, event, double accolade. Pareil pour les paramètres de l'événement. Double accolade, e-commerce items, double accolade. On fait bien attention à ça, que toutes les accolades soient présentes. Puis ensuite, on va cliquer sur le déclenchement. Donc je clique sur event e-commerce. Alors je commence par renommer le déclencheur. Je vais l'appeler event e-commerce déclencheur. Mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, je vais configurer le déclencheur, donc en cliquant sur le petit crayon gris en haut à droite. Et là, je vais modifier le nom de l'événement. Je vais supprimer tout ce qui a écrit. Puis je vais aller sur l'onglet que j'avais ouvert à côté avec Google et je vais copier-coller le code que j'avais mis de côté précédemment. Donc, tout simplement faire un copier-coller, hop, et le coller dans le nom de l'événement. Je vérifie bien que la case « Utiliser la correspondance avec expression régulière » est bien sélectionnée et que tous les événements personnalisés sont sélectionnés aussi. Et à partir de là, je peux cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Maintenant que ça c'est fait, on va cliquer sur l'onglet « Présentation » qui est juste au-dessus de balise, ce qui va nous permettre de revenir sur l'espace de travail principal. Puis on va cliquer en haut à droite sur « Envoyer ». Et là, on va pouvoir nommer notre version et lui mettre une description si on le souhaite. Donc pour ma part, j'ai choisi d'appeler « la configuration GA4 Events mais vous faites vraiment comme vous voulez pareil pour la description vous mettez ce que vous voulez pour ma part j'ai juste mis la date du jour et une fois que ça c'est fait vous allez cliquer sur le bouton publier en haut à droite et à partir de là il suffit juste d'attendre quelques instants que la configuration se charge mais on a terminé on a chargé l'ensemble de nos événements de suivi e-commerce par contre ça ne veut pas dire que à partir de maintenant, le suivi est disponible. Il va falloir attendre entre 12 et 14 heures pour que le suivi soit effectivement disponible sur Analytics. Donc si vous faites des tests tout de suite après, vous ne verrez rien remonter. Ça ne veut pas dire que le suivi n'est pas en place. Ça ne veut pas dire que Analytics n'a pas commencé à suivre les événements. C'est juste que les éléments ne remontent pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté la vidéo. Vous voyez qu'on est mercredi 22 à 22h55 et je l'ai repris le lendemain. Maintenant, vous voyez qu'on est jeudi 23 à 11h11. Et on va faire le test, on va faire les tests et on va voir que tout remonte en temps réel. Donc pour ce faire, je retourne sur Analytics dans Rapport temps réel. Comme on le voit, il y a bien un utilisateur actuellement actif sur le site. Donc là-dessus, ça remonte bien, il n'y a pas de souci. Et donc on va aller déclencher quelques actions e-commerce, quelques événements e-commerce. Donc pour ça, je vais sur le site avec un autre navigateur. Je vais mettre quelques exemplaires d'un produit dans le panier. Puis ensuite, on va aller visualiser ce panier. Donc, je clique sur « Voir le panier ». Et là, ça va déclencher un événement e-commerce qui va remonter directement sur le temps réel, le tracking en temps réel. Alors, c'est en temps réel, mais ce n'est pas non plus à la seconde près. Il peut y avoir un petit décalage. Là, vous allez voir qu'il y a un décalage d'à peu près 10-15 secondes. Et ça va apparaître juste là, à droite, dans cette zone-là. Vous allez voir l'élément « View Cart » qui apparaît au moment où je vais descendre l'ascenseur et le remonter. Vous allez le voir apparaître maintenant. Voilà, ViewCard qui apparaît. Ce qui est donc la confirmation que l'événement e-commerce est bel et bien remonté. Donc, on a réussi à reproduire le même suivi qu'on avait précédemment sur UA. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser un peu les tests en allant jusqu'au bout de la commande. Je retourne sur le site, je clique sur Valider la commande. Je fais attention que tous les champs requis sont remplis dans les détails de la facturation. Puis ensuite, je vais cliquer sur commander, ce qui déclenche la commande sur mon site. Il n'y a pas, évidemment, de système de paiement pour le moment sur le site, donc le fait de cliquer sur commander, ça déclenche la commande. Et une fois que ça a terminé de réfléchir, on va retourner sur le temps réel et on va voir apparaître Begin Checkout en bas à droite. Je ne sais pas si vous avez le temps de le voir. Revenez un peu en arrière dans la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Il y a cet événement Begin Checkout qui est apparu, qui est donc le signe que tout remonte correctement, tous les éléments de cette commande sont apparus. Donc si je clique dessus, je vais avoir tous les sous-événements de cet événement et notamment le prix on va aller vérifier le prix donc je vais cliquer sur la petite flèche en bas à droite et il y a l'événement value qui apparaît et si je clique dessus je vois 237 ce qui correspond au montant de la facture de la commande que j'ai passé et donc on a bien réussi à conserver le suivi des conversions e-commerce sous GA4 ce qui était avant disponible sous l'onglet e-commerce dans Universal Analytics c'est maintenant dispo à l'onglet engagement puis événements. Pour l'instant, les événements ne remontent pas parce qu'il faut attendre 24 à 48 heures, mais ça va finir par arriver à cet endroit-là. Pour le moment, c'est uniquement disponible dans temps réel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, envoyez des likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, notre équipe se tient à votre disposition. Vous allez sur mat.lienvu.fr GA4. On prend rendez-vous et on met en place une solution pour intégrer GA4 sur votre e-commerce. Allez, ciao